demande de permission de sortie a été acceptée par le juge. On vous encourage aussi fortement à reprendre contact avec votre famille. J'ai essayé de choisir des personnages qui sont plus de l'ordre du quotidien, qui ont fait une connerie. La, connerie, la connerie de trop, le geste pas assez réfléchi, dont on se mordra les doigts toute sa vie, c'est-à-dire quelque chose qui nous concerne tous et qui aurait pu arriver à n'importe qui. Tout ce que ça convoque, ces deux jours complètement dingues où ils courent derrière la montre, c'est d'essayer de vivre au firmament des émotions possibles. Et que, et que c'est dans le regard des familles qu'on découvre, on découvre, ben découvre l'amour qu'ils ont pour eux, donc on apprend potentiellement qui ils étaient avant, donc ça veut dire potentiellement ce qu'ils pourraient redevenir après. Ils ne seront pas les mêmes que quand ils sont sortis, alors qu'il s'est passé que deux jours. Et ça, c'est le but de toute histoire qu'on raconte. Même si ces trois hommes sont très différents, ben ils sont broyés au même endroit, et ça questionne un peu. Ça questionne un peu... Euh la double peine qu'on leur inflige et leur, leur décalage. Et après, c'est un film dur, ça parle de mecs qui sortent de prison le temps d'un week-end, mais pour moi c'est un feu d'artifice, d'émotions qui me bouleverse et dont j'ai besoin au quotidien pour euh, tenir bon en période de sortie de Covid, d'inflation, de guerre en Ukraine. Voilà, je pense que la seule chose qui fait qu'on va pouvoir s'en sortir, c'est se resserrer, réapprendre à s'écouter, accepter la différence se rendre compte de ce que, des déflagrations de la société dans laquelle on vit, commencer à être lucide, sentir qu'on est nombreux, que chaque problème d'une personne ben, en concerne tout un groupe autour et qu'on est tous responsables de ça. Il faut apprendre à vivre avec ses cicatrices. Mais pour ça, il faut qu'on on, on, on fasse un peu de place et qu'on te regarde avec bienveillance, que potentiellement tu es capable de faire autre chose. Et c'est d'ailleurs une, une des répliques clés de mon film, je trouve, d'un des personnages qui dit « je ne suis pas que ça ». Quand on est en prison, ben, on voit tous ces mecs, mais on, on oublie que derrière chaque personne, il y a toute une famille qui doit gérer cette situation et qui doit cohabiter avec le problème qu'un des membres de leur famille est sorti du monde derrière quatre murs et dont il faut s'occuper tout le temps. Et en fait, on oublie tout le temps ce basculement. On enferme les gens un peu loin de nos regards, un peu loin de nos imaginaires et de nos pensées. Alors qu'en fait, il y a toute une querelle de gens qui doivent supporter et qui sont aussi punis quand on incarcère quelqu'un. Je l'espère, c'est quand même un film qui est tourné vers la famille. C'est-à-dire, l'idée c'est que, évidemment, on part de prison, mais on ouvre les portes et c'est surtout trois mecs qui sont dehors. Rien n'est perdu tant que de l'amour émerge ou une manière d'accepter la différence émerge. Enfin, pour moi, il y avait un peu une, une, une envie un peu dans les trois trajectoires nous raconter que c'est possible de planter des jardins dans les flammes, quoi comme c'est Kata Biassine qui dit ça, c'est difficile, c'est compliqué, c'est douloureux, c'est de la prison, c'est des crimes, mais qu'au-delà de tout ça, il peut y avoir encore de la place pour le respect, pour l'amour, pour une forme de courage, pour essayer de réparer des choses qui ont été brisées et qu'ils ont tellement peu de temps que c'est le moment de s'y mettre. On peut pas revenir en arrière, mais il s'agit d'étaler des draps frais sur les routes. quoi Qu'est-ce que... Est-ce que, euh, est que j'ai le droit de redevenir un humain et de reprendre ma place parmi vous Est-ce que j'en suis capable